Bonjour, cette vidéo pour vous parler de mes nouvelles inspirations concernant les principes sources. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller voir sur les principes sources de Peter Koenig euh, en accent les vidéos sur la personne source et aussi sur le passage de source. Mais grâce à Ilona De Haas... Euh, j'ai étoffé la réflexion et puis les constellations sur ce sujet-là en allant voir, en partant du principe que tout le monde a une source et que si les personnes se connectaient à leur source intérieure même si elles ne sont pas personnes source du collectif ça va nourrir le collectif donc souvent dans les principes sources on a tendance, enfin j'ai eu tendance à chercher à identifier qui était la personne source et de voir s'il y a une clarté par rapport à ça et de remettre euh, euh, de la visibilité là-dessus. Et maintenant, je trouve qu'en plus de cette personne source, il y a vraiment quelque chose à faire avec la source intérieure de chaque personne qui constitue ce collectif. Et pour exemplifier ça, j'ai, la semaine passée, euh, été accompagnée un collectif et là, l'exercice que j'ai proposé était un exercice en trio. La per... Donc, Elles étaient trois personnes par sous-groupe. Une personne représentait le « moi ». C'était donc elle-même qui jouait son propre rôle. Et elle choisissait une autre personne qui allait représenter sa source intérieure. Et puis, elle, re... elle choisissait une autre personne qui représentait la source du collectif. Donc pas nécessairement la personne source, mais plutôt la source du collectif. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose en lien avec la raison d'être. Et ce qui est ressorti systématiquement, c'était euh, euh, six personnes ont, ont représenté à tour de rôle chaque euh, rôle, ce qui veut dire que bah, c'était presque un laboratoire. Et ce qui ressort de, cette, euh, de ce laboratoire, c'est que... Quand le moi est en lien avec sa source intérieure, ça fait du bien à la source du collectif. Et si au contraire le moi n'est pas en lien avec sa source intérieure, le, le collectif regarde, est attentif et, et espère qu'il va y avoir une connexion qui va se faire. Et à contrario, quand... Euh, le, la source intérieure voudrait qu'il y ait une harmonie et que le moi et le, la source du collectif soient complètement en lien et bien là le moi et la source du collectif sont, sont non on n'est pas attachés les uns aux autres ce qui est le plus important c'est que le moi connaisse sa source intérieure euh, euh, résonne avec elle euh, la la regarde euh, la reconnaissent euh, mais par contre on n'est pas du tout attaché à ce collectif ce collectif est un lieu dans lequel on peut s'exprimer et exprimer notre, notre propre source mais on n'y est pas attaché à vie quoi il y a vraiment euh, cette notion de liberté voilà, je ne sais pas comment ça vous parle, comment ça résonne. Euh, moi, j'ai trouvé ça magnifique de voir comment ça peut être vraiment un trio gagnant. Euh, et que donc, être en lien avec sa propre source peut nourrir le collectif. Et, euh, et évidemment, se nourrir soi-même. Parce que c'est quelque part euh, venir répondre à la question de « Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre Pourquoi je suis là ?» À bientôt